bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des étranges dégustations et nous avons un invité extraordinaire J'ai nommé le Grand JD euh, Non, non, désolé, en fait, il euh, n'y a personne qui a voulu participer à ta vidéo. Du coup, euh, je me propose J'ai nommé Monsieur Tim Debit Pour déguster le temps attendu Le temps réclamé Celui qui est arrivé avant la poule J'ai nommé l'œuf de 100 ans Mais avant l'œuf de 100 ans, qui c'est quoi que ça Cette spécialité, originaire de Chine, est appelée pidan. Et bien que les œufs n'aient pas réellement 100 ans, leur préparation consiste à fermenter des œufs de canne pendant plusieurs semaines dans un mélange d'argile, de chaux, de thé, de cendre d'épices et de sel. Placés ensuite dans un pot en terre et dans un endroit frais, L'œuf va lentement cuire à basse température grâce à la réaction chimique de la pâte de macération. Et au bout de 100 jours maximum, le blanc va se transformer et avoir l'aspect d'une gelée brune, tandis que le jaune va devenir vert et avoir une texture plus ou moins crémeuse. La fermentation va donner à l'œuf un goût beaucoup plus prononcé et une odeur très forte. Mais... passons plutôt aux choses sérieuses. La dégustation Oui, ouvrons ce... c'est ce... appétissant. Je... <rire> Ça commence bien. Oh mon dieu. Rien qu'en sortant la coquille, putain, j'ai pas envie de voir l'intérieur. Hein. <rire> Ça a l'air dégueu. Oh Ça sent un peu comme le. Je sais pas, ça sent un peu les fruits de mer quand même. Hein. Ça pue, on va manger un œuf d'obé en fait. Ouais. D'accord, c'est pas normal. Un œuf ne doit pas sentir le poisson. En fait, tu l'as bien massacré le tien. Oh oh oh oh ah ouais, ça a l'air bien dégueulasse. Il y a l'odeur de l'œuf, hein. une fois que la coquille est enlevée, ça sent le poisson. Mais merde, un œuf, ça sent pas le poisson! J'ai okay. si pas envie de le manger. <rire> J'ai pas envie. Ouais, <rire> je commence par le blanc doucement. T'es sûr qu'on peut l'avaler? T'as un goût blanc? C'est pas mauvais. Je sais pas si après quand même. En fait, je pense que c'est. C'est la... le visuel, faut pas regarder. Ouais, c'est visuel, j'ai pas envie d'avaler. En fait, j'ai <rire> pas du tout envie d'avaler. En fait, le plus dur, c'est de dire je vais avaler ça. Mais comparé au surstroming. Stroming. Alors, rien à voir. Là là, rien à... Ah ouais. Non, je peux le me mettre dans ma bouffe, mais j'avalerai pas. Vas-y, avale. <rire> Franchement, le surstroming c'était bien Au finit pour vous. Il n'était pas cru, il n'était pas cuit, il était il était moisi en fait, tout simplement, c'était dégueu. Ouais en fait, je me dis que je suis en train de manger un morceau de jambon. C'est un peu le l'aspect du jambon, presque. Franchement, comparé au surstroming, c'était de la friandise. J'avais l'impression de manger du pâté. Les Asiatiques mangent les œufs de cette manière. Souvent servis froid, avec une sauce soja aromatisée. Ils sont aussi consommés en salade avec du tofu ou chaud avec du porridge de jeu de riz. Mais que serait cette émission sans une étrange recette Pour réaliser un excellent œuf mimosa, faites une mayonnaise avec de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol. Un jaune d'œuf, de la moutarde et du wasabi en poudre. Ajoutez-y les verres des œufs de centan et mélangez le tout jusqu'à l'obtention d'un appareil homogène. Pour finir, farcissez le noir des œufs avec votre succulent mélange mimosa dresser harmonieusement et déguster. Tu mettais pourtant la béatimanche. Non. Si ça se met. Avale Aval quand tu vomis. L'épisode est terminé Alors détruisez-moi s'il vous plaît cette barre des pouces bleus Je veux que vous me l'atomisiez Et dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez que je déguste pour les prochains épisodes Tout naturellement, un grand merci à Tim Débit de sa participation Le lien de sa chaîne apparaîtra en description et en fin de vidéo Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt Abonnez-vous si c'est pas déjà fait Ciao.